À dormir, on vit peut-être mieux dans la vie que dans la mort. Peut-être que c'est une petite mort de la vie dans le sommeil. Je dors, je ne sers qu'à dormir. J'ai toujours rêvé comme tout le monde de ne plus vivre mais pas mourir. Juste crier dans les rêves, parce que crier dans la vie ne se fait pas. Dormir c'est ça, crier dans la vie ne se fait pas. Dormir c'est ça, dormir ne dérange personne. Il suffit de dormir pour voir que tout le monde s'en fout Ils disent, laisse est il dort Alors dormir c'est sain Ça ne dépense pas une thune Ça ne dérange personne On ne regarde pas la télé quand on dort Juste de son propre film, il passe et le repasse toujours différent Le film qui passe quand on dort ne coûte rien et Il n'exclut personne Et on invente des gens, des filles, des gars Toujours en accord avec le rêve même s'il y a des morts La rêve les fait vivre Que sa vie passée, Le rêve invente le futur Même pas imaginé On vit pour dormir 90% de la vie Dormir c'est être vivant Pouvoir dormir sans gêner personne Dans un lit ou dans la rue Dans la rue sans lit Personne nous entend crier. des témoins, on aurait pu vivre mieux Les morts, on les considère bien On les envoie dans les fleurs à mort Ils ne vieillissent pas dans les fleurs à mort On les entend encore quand ils sont morts Dans les fleurs à mort, que garde le mieux de la vie de la mort On se sert que On se sert de mort Pour voir la mort Alors on meurt, on se meurt pour essayer de vivre D'autres grandissent Certains vieillissent Pour essayer de vivre D'autres n'ont pas encore l'âge de vivre D'autres encore n'arrivent même pas à l'âge de deux ans Vivre c'est fatigant, c'est douloureux, ça atteint les nerfs, ça... La vie c'est un monstre qui mange tout, de la vie, tous les jours. La vie c'est une catastrophe, il n'y a rien à manger en soi. Vous achetez du poulot au prix de l'esclavage. On est lobotomisé par la vie, par la morale et les devoirs. Les déviances se sont interdites. On nous suspend, on nous enferme. Il n'y a plus rien dans la vie, dans l'isolement. Plus rien dans la vie, dans la souffrance. Plus rien dans la vie, dans l'enfermement. Mais il est trop tard pour mourir. Parce qu'on vit alors plus. Quand on est enfermé, suspendu au-dessus de la vie. Alors vaut mieux dormir, garder ses idées, regarder sa télé, dans ses rêves, dedans qui défilent les images, pour soi, pour laisser le reste couler les vagues perlées le long de ses joues, pour se sentir déjà des larmes. C'est pas mal, ça déjà. C'est pas si lame de rasoir que ça, quand on sait qu'une lame peut servir à raser le rasoir dans le tranchant de la réalité de la vie. C'est pas mal ça, la lame est une trouée dans la réalité, c'est pas mal ça, il faut trancher alors dormir ou vivre. Il n'y a pas le choix. Pour rester un temps, soit peu, un tout petit temps, presque rien de temps. Car tout bizarrement, s'annule tout le temps, s'annule tout le temps quand il faut toujours tout recommencer comme des enfants à hein, qu'il faut toujours dire tout le temps la même chose. Qu'on n'arrête pas de ressasser toujours la même chose, que de donner avec un truc qui se ressasse, qui se repasse, bonheur repasse. En... de qui ne à broyer le, temps. le tas de gens, de temps de temps de qui tombe dans de, mort, de la mort verticale A l'horizontalité de la mort, c'est la vie couchée dans la mort Allongée à dormir vers l'horizon, à l'horizontalité Il n'y a qu'une vie après tout, et quoi s'en foutre Il n'y a qu'une seule mort pour toutes ces angoisses Ces enfouissements de peau, de peu, de peu, de soie, de peau, de rien En définitive, pour rien à la fin, pour une seule fin, quand tout s'arrête, qu'il ne reste même plus haut, rien, que la vie ne donne rien, elle épluche constamment par millimètre, par millimètre, par millimètre, par millimètre, le peu de peau, le peu de sang et eau, qui reste à jaillir comme un, un infime espoir de voir jaillir quelque chose de quelque part, comme si c'était possible, un jaillissement de soi, une immolation pour se sentir au chaud dans sa dernière danse, Dès les premiers jours, retour à la sale caboche défoncée par la fente, retour au prépuce du trou jonglé avec les horaires, les transformer, au pire les voir jaillir et réformer, réformer les horaires, transformer la vie comme soi, au nouveau consort, auxique.